Au euh, nos filières ont subi 2020-2021 euh, la crise Covid. Euh, et puis est arrivé bien évidemment ce que tout le monde sait, la guerre d'Ukraine en février, ce qui a généré de nouveau encore de l'inflation sur nos intrants. Par conséquent, il y a un risque désormais majeur pour la disparition à la fois de planteurs, à la fois d'éleveurs, agriculteurs. Et donc là, nous avons à faire remonter un certain nombre de chiffres ensuite la collectivité puisse étudier à quelle hauteur elle puisse intervenir. Nous sortons de cette réunion avec deux points, donc l'idée d'avoir avec la région une mesure d'urgence d'ici la fin de l'année pour aider et accompagner les exploitants dans pour faire face aux, coûts de, aux surcoûts de production et l'idée aussi de construire avec eux, sur le plus long terme, des moyens permettant de lisser toutes ces difficultés et de trouver ensemble des, des outils qui, à l'avenir, permettront de faire face à des, à des difficultés du, du même type. Les promotions ont été faites sur les, les entrants, sur les sous-coûts de, de production des entrants qui arrivent maintenant là, mais aussi de pouvoir mettre en place des producteurs locaux sur les, les engrais fertilisants et sur les engrais azotés euh, qu'utilisent ces, ces producteurs. Donc, il était important pour la région de rencontrer tous les producteurs pour pouvoir effectivement voir dans quelle mesure et sur quel levier. On peut jouer pour pouvoir quand même garder la tête haut de l'eau concernant l'économie d'accord concernant les producteurs pour maintenir à flot cette économie.